Bonjour et parlons de l'erreur que vous faites assez régulièrement en géométrie. Alors, vous voyez un triangle comme ça, vous voyez le triangle A en A, B et C. Alors, on va dire que, je ne sais pas moi, par exemple, que l'angle C fait, allez, on va dire 15 degrés, hein, voilà. On va dire que ça, c'est le truc de base. Et on va chercher l'angle A. Pour trouver l'angle A, vous allez dire, ah ben, ce n'est pas compliqué. En fait, la somme des trois angles A, B et C, ça fait 180 degrés. Hein, voilà. Ici, j'ai un angle de 90 degrés. Donc, en fait, on va faire 90 plus 15. Voilà. Hein. Donc, 90 plus 15, ça va faire 105. Et on va faire 180 moins 105, voilà. Disons donc ça ferait 75. Conclusion, l'angle A devrait faire 75 degrés. Alors, dans l'absolu, c'est vrai tout ça, mais en fait, c'est faux. Elle est là, l'erreur. C'est-à-dire que là, on vous a dit que l'angle C faisait 15 degrés. On cherche l'angle A et vous, naturellement, vous dites que ben, cet angle fait 90 degrés. Parce que c'est un angle droit. Mais rien ne vous dit que cet angle est droit. Rien du tout. Il n'y a rien qui vous le dit. C'est vous, vous dites, « Ah, ben ça ressemble à un triangle rectangle. » Mais en fait, vous n'avez pas le droit de le dire tant que vous n'avez pas ce sigle. Ce sigle-là veut dire que l'angle est droit, que cet angle égal à 90 degrés. Mais sinon, vous n'avez pas le droit de le dire. C'est une des erreurs les plus fréquentes que vous faites. Justifiez toujours pourquoi vous pouvez dire que l'angle est droit Voilà ce que je voulais vous dire en trois minutes. J'espère que vous n'allez plus faire cette erreur qui peut vous coûter énormément de points dans vos, dans vos, dans vos copies. Euh, mettez un pouce bleu pour m'encourager, ça, ça fait toujours plaisir. Les commentaires sont en dessous. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt sur pleuveletmat.com. Salut